Bonjour et bienvenue dans ce tuto super rapido consacré au principe général des salaires et cotisations sociales dans l'entreprise. La feuille de paye du salarié va se présenter de la manière suivante. Le salaire brut correspond à la rémunération qui lui est attribuée avant déduction des cotisations sociales salariales notamment. La plupart du temps, les cotisations sociales sont calculées en appliquant des taux de cotisation à des bases de cotisation. Ces bases de cotisation, appelées aussi assiettes de calcul, vont être constituées par l'intégralité du brut pour certaines cotisations, mais aussi par des tranches de ce même brut pour d'autres cotisations. Le principe des tranches est le suivant. Par exemple, pour les cotisations dont l'assiette de calcul est la tranche 1, cela signifie que le taux de cotisation sera appliqué à l'intégralité du brut s'il est inférieur au plafond 1. En revanche, si le salaire brut est supérieur au plafond 1, on arrêtera la base de calcul au plafond 1. Ainsi, dans notre exemple d'un salaire brut mensuel de 2000 euros, les cotisations calculées sur la tranche 1 le seront sur l'intégralité du brut de 2000 euros puisqu'il est inférieur à 3428 euros. Si nous envisageons maintenant l'hypothèse d'un salaire brut mensuel de 4000 euros, les taux de cotisation en tranche 1 seraient appliqués sur le plafond de 3 428 euros. Pour ce dernier salaire brut de 4 4000 euros, il y aura éventuellement également des taux de cotisation appliqués sur la tranche 2, c'est-à-dire sur une base de 572 euros correspondant à 4000 euros moins 3428 euros. Vont être déduits également du salaire brut du salarié des cotisations au prélèvements qui ne sont pas déductibles du net imposable. Il s'agit par exemple d'une partie des cotisations CSG et CRDS. Il en sera de même du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu du salarié. Dans notre exemple, le salaire brut du salarié est de 2000 euros et les cotisations sociales salariales, les prélèvements et les retenues diverses sont à hauteur de 500 euros. En conséquence, le salarié va recevoir un salaire net à payer pour 1 500 Ce salaire net est réglé au salarié à la fin du mois ou au début du mois suivant. Bien que le salarié ne perçoive que 1 500 il aura à déclarer à l'impôt sur le revenu une somme de 1 600 étant donné que certaines cotisations et prélèvements ne sont pas déductibles du net imposable. En plus des cotisations sociales salariales précomptées au salarié, l'employeur va ajouter les cotisations patronales sur les salaires versés et déclarer et payer l'ensemble des cotisations salariales et patronales aux organismes sociaux. Dans notre exemple, pour un salaire brut de 2000 euros, les cotisations sociales salariales et les prélèvements à reverser aux organismes sociaux s'établissent à 480 euros et les cotisations sociales patronales sont évaluées à 700 euros. L'employeur va ainsi déclarer et payer 1180 euros aux organismes sociaux. Les principaux organismes sociaux qui vont collecter les cotisations sociales des entreprises sont les URSAF, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale, pour les risques maternité, maladie, allocation familiale, accident du travail, retraite, chômage, CSG, CRDS et éventuellement prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu les caisses de retraite les organismes de prévoyance, notamment pour les mutuelles et les assurances d'essai, ainsi que d'autres cotisations qui peuvent être uniquement employeurs, comme les contributions apprentissage, formation continue et fort construction, ou la médecine du travail. On voit enfin que le coût global d'un salarié, le coût direct, est égal au salaire brut plus les cotisations patronales, c'est ce qu'on appelle le salaire chargé. Par ailleurs, même s'il n'est pas payé mensuellement, le salarié acquiert un droit acquis à congé payé d'environ 10% du salaire brut congé par mois de travail effectif. Voilà, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour être notifié des prochaines vidéos et je vous dis à bientôt